Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du facteur de charge. Vous avez déjà certainement entendu parler de cette expression à propos des pilotes de Formule 1, des spationautes ou encore des pilotes de voltige qui peuvent, dit-on, supporter jusqu'à 10 G avec un entraînement adapté. Vous savez aussi peut-être que les G peuvent être des G positifs ou des G négatifs. Mais savez-vous exactement comment est construite cette valeur scientifiquement et quelle est son utilité nous allons détailler tout cela en nous référant à quelques exemples. Commençons par le plancher des vaches. Ce premier personnage se tient debout. Il est immobile. Il est soumis à un facteur de charge de 1G. Autrement dit, il a la sensation de peser une fois son propre poids. Ce ressenti est perçu au niveau de ses pieds qui sont en contact avec le sol. Le facteur de charge. Et c'est une première idée importante et donc utile pour exprimer la valeur d'une action mécanique. Deuxième situation. Le personnage se trouve maintenant dans un avion de voltige en bas d'une boucle. Il a l'impression que son poids est supérieur à son poids normal. On dit dans ce cas qu'il subit un facteur de charge supérieur à 1G. Par exemple, il sera de 2G si le pilote perçoit, au niveau de ses fesses, que l'action de contact avec le siège est deux fois plus élevée que lorsqu'il vole en palier. Voici donc une deuxième idée importante. Le facteur de charge est exprimé en nombre de fois le poids. Ah oui, simplement pour information. La contrainte s'exerce sur tout l'organisme, pas seulement au niveau des fesses. D'ailleurs, les pilotes de chasse ou de voltige sont équipés de combinaisons dites anti-G, afin d'éviter que le sang ne soit précipité vers le bas du corps, ce qui provoquerait une perte de connaissance. Troisième situation, nous voilà dans l'Airbus 0G, dont la trajectoire est exactement celle qu'aurait un projectile jeté dans notre atmosphère. Là, le personnage ne ressent plus aucune contrainte. Attention cependant, 0G ne signifie pas que le poids a disparu mais que le personnage n'est soumis à aucune autre contrainte. Dernière situation, au sommet d'une bosse sur une montagne russe. Le personnage est maintenu assis grâce au harnais de son siège. Il ressent une action au niveau de ses épaules, mais dirigée cette fois vers le bas. Elle peut être de même intensité que son propre poids. On dira alors que le facteur de charge est de moins 1 g, ou encore avoir des valeurs plus importantes. Moins 2G, moins 3G, etc. On parle de G négatif lorsque la contrainte ressentie est dans le même sens que le poids. Bref, vous l'avez compris, le facteur de charge est défini par rapport au poids. Il est une façon de décrire l'action mécanique qu'il faut exercer sur un objet pour infléchir sa trajectoire. Et l'on donne le sens en précisant le signe positif ou négatif. Pour un pilote, il est perçu au niveau de ses fesses. Pour mieux comprendre, plaçons une flèche représentant le poids sur nos quatre personnages. Puis, une flèche montrant l'action du siège sur le personnage, celle-ci étant désignée par la lettre R. Dans la première situation, elle compense exactement le poids. Dans la deuxième, elle est le double du poids dirigé vers le haut. Dans la troisième, il n'y en a pas. Et pour la dernière, l'action est dirigée vers le bas pour un facteur de charge de moins 1 g. Par exemple, elle est de même intensité que le poids. Pour donner une règle de calcul, on écrit la relation suivante. g est égal à r sur p. g, donc le facteur de charge, est positif si... R est vers le haut et négatif dans le cas contraire. On trouve parfois la définition G égale poids apparent sur poids réel, qui est aussi acceptable. Alors, bien sûr, le facteur de charge ne s'applique pas qu'aux objets capables de ressentir quelque chose. Il s'agit, on l'a vu, d'un nombre permettant d'exprimer des contraintes. Par conséquent, il revêt une utilité importante dans le domaine technologique. Pour un avion, par exemple, la force R est en fait la force de portance qui agit sur les ailes. L'avion prend en effet appui sur l'air. Et cette contrainte, eh bien, la structure de l'avion doit être capable de l'encaisser. C'est pour cela que les manuels d'utilisation de chaque avion indiquent le nombre de jets positifs et négatifs pouvant être encaissés par la structure lorsque l'appareil est à sa vitesse maximale. Par exemple... Imaginons cet avion de combat contre le feu. Au moment où il doit larguer son chargement, le facteur de charge va varier de façon importante. En effet, la portance augmente un tout petit peu puisque le pilote tire sur le manche et le poids diminue brusquement puisqu'il largue toute sa cargaison.